Quatrième semaine et demie de floraison. Voici ma grow de mes wet panties sous ma lumière. Spider Farmer SF1000. Wow! J'ai mis une petite fan ici. J'ai mon filtre à charbon en haut, extracteur d'air, mon tube de 4 pouces. Ma Spider Farmer qui est présentement à pleine capacité, on est en floraison. Ma Spider Farmer SF1000, c'est une petite petite lumière, 4 fois plus petite que ma Spider Farmer SF4000. C'était la première fois que j'utilisais le scrog. Je pense que c'est bien réussi. On dirait que c'est tout bien cordé. C'est sûr que c'est euh, quatre plants de la même variété. Donc, peut-être un peu plus facile là, à gérer, vu que c'est la même variété. C'est sûr qu'il y a des différences entre chacun des phénotypes. Comme ça, là, ici, il a l'air un peu plus petit. Au départ, je pensais peut-être que c'était la lumière qui était un peu moins forte. Mais si on est bien attentif, euh, les tiges ont été vraiment, là, euh, cassées. Et cette tige-là fait partie de ce plan-là. Mais quand même, euh, peut-être que j'ai pas assez couvert, là, euh, cet espace. Vraiment, vraiment impressionné des euh, Wet Panties. Euh, C'est une génétique euh, qui a été conçue, fabriquée par un gars sur euh, Instagram. Blue Dream King génétique. Plus facile à trouver sous le nom BDK génétique. Regardez-moi ça. On va faire un petit zoom sur ma cocotte préférée. Il y a si peu le bleuet. Non, j'aime pas cet angle. -là. Même des fois, là. Quand on zoom, ça fait une couleur de lumière différente, hein? Allez voir sur mon Instagram. Je mets des mises à jour de ma grow, de mes photos. Ça, c'est trop, trop un zoom. Ah, je suis vraiment impressionné, vraiment impressionné. Euh, dans une petite tente, hein? C'est une 2 par 2 de bon mes feuilles sont toutes vraiment horizontales je pense vraiment que mes plantes sont contentes. Regardons en dessous que ça a de l'air. Peut-être un petit peu trop de canopies là, ça pousse un peu ici là il faudrait tout que j'arrache ça euh, pour continuer à donner de l'énergie au restant de la plante je vais enlever ça plus tard ça sent ça sent ça pousse pas mal, ça pousse pas mal, là, tous les petits morceaux, là, je devrais enlever ça euh, pour que la plante puisse donner de l'énergie en haut. Donc, allez voir ça, Spider Farmer, là, vraiment de très bonne lumière. Euh, le résultat n'est pas encore terminé. On va regarder la couleur des trichomes avant de couper. On ne va pas couper après 8 semaines, 9 semaines ou 10 semaines. On va attendre, on va vraiment regarder la couleur des trichomes avec un petit microscope. Et dans les trichomes, si les trichomes sont plus foncés, euh, ambrés, genre de brun pâle, là, aussitôt qu'il y en a 33%, là, 1 sur 3, il faut couper, il ne faut pas attendre. Sinon le THC va, se, va dégrader, il va aller vers euh, le bas, vous allez en avoir moins. Donc, euh, c'est tout ça Je ne sais pas si le THC, euh, c'est lui qui va être affecté, ou peut-être les terpènes. Hein? Je pense que c'est les terpènes qui vont être affectés. Peut-être le THC, c'est peut-être un peu plus tard. Ça, ça serait vraiment à, à vérifier. Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand les terpènes sont ambrés et on attend trop longtemps Je vous laisse là-dessus. Écrivez-moi dans les commentaires la réponse. Un pouce, un like, on s'abonne. Allez voir ça sur Instagram. Ciao!